Bonjour. Bonjour. Vous aurez le temps pour une interview de 5 minutes, je chronomètre. Vous mettre quoi C'est pourquoi pour euh, Je fais une chose qui s'appelle de l'épistémologie de rue. D'accord. Où en fait, je parle aux gens et ils choisissent une croyance qu'ils ont sur n'importe quoi. Par exemple, croire aux fant ils croient aux fantômes, oui. croire en la vie après la mort, croient que les, les OGM sont dangereux. D'accord. Et moi, je pose des questions pour essayer de comprendre comment ils ont fait pour conclure que c'est vrai. Oula Donc c'est un sacré question. Euh... Ça vous intéresse bah... De là, donc, je dois justifier ma croyance et Oui, là... ben, euh, comp... juste de... je pose juste des questions, j'essaie de rester neutre et j'essaie de comprendre comment euh, vous en êtes arrivé à croire ça, par quelle méthode et je teste un peu aussi si la méthode est fiable. D'accord. Genre j'essaie de retourner le truc dans un autre sens, est-ce que ça marcherait dans un autre cas ou des trucs dans le genre. Et aussi, j'aime bien enregistrer et les conversations les plus intéressantes, je les mets sur YouTube. Mais ça c'est comme vous voulez, à la fin si vous n'êtes pas satisfaite, je peux pas l'utiliser ou, ou, façon, ou vous flouter. Prénom, vous me filmez, non, non. Non, c'est juste oral Ouais, c'est juste filmer. Et, et je peux flouter. flouter. D'accord. Ah bah filmer ça me dérangerait par contre. Même, même flouter euh... Ou juste, euh, juste l'audio Parce que je peux bien flouter. En, en plus je m'entraîne à flouter, je peux bien flouter. En fait, vous même... avez une question Pourquoi vous faites ça Alors je fais ça parce que je, je, déjà je suis très intéressé par l'épistémologie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, une épistémologie où en fait ils croient des choses, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment réfléchi à pourquoi ils croyaient ces choses et qu'est-ce qui pourrait leur faire changer d'avis, euh, qu'est-ce qui pourrait leur faire croire encore plus ou croire moins. Et finalement, je pense que ça leur donne l'occasion de réfléchir, à, de réfléchir à nos propres croyances. Et je pense que c'est une bonne chose à long terme. Et vu que je mets ça sur Internet, enfin que j'ai pour projet de mettre ça sur Internet, et ça peut profiter à beaucoup d'autres gens. Et aussi une autre chose, c'est que je trouve que le débat, c'est-à-dire de juste quand quelqu'un croit une chose et lui dire « Oh, tu crois de la merde » et tout ça, ça c'est plutôt après les gens, ils essayent, de se, ils essayent de se protéger et de donner des arguments, même qui ne sont pas les, bons, les vrais arguments pour lesquels ils croient une chose. Et je trouve que c'est une chose assez peu efficace. Et moi j'essaie de développer une méthode qui s'appelle l'entretien épistémique qui consiste en fait à, à réfléchir justement à la manière dont les, gens arrivent, dont les gens sont arrivés à ces croyances, et comme ça, ça leur fait prendre conscience des fois, des fois de choses dont ils n'avaient pas pris conscience, et comme ils n'en avaient pas conscience, ils ne pouvaient même pas douter de leur propre croyance. D'accord. Et c'est juste ça, en fait. Non, c'est très intéressant, parce que bon, après, je pense qu'il y a des thèmes qui sont plus larges et plus intéressants que d'autres. Enfin... Oui, c'est vrai que c'est plus, plus intéressant. plus si vous Parler de politique, de religion, c'est voilà, ça. c'est... C'est plus intéressant quand quelqu'un me dit euh, « je crois à la réincarnation » que quand quelqu'un me dit euh, « je préfère les papiers, les, les sacs en tissu ou aux sacs en voilà. plastique ». Voilà. Bon. Ouais, donc moi, je ne suis pas croyante. Enfin, je enfin, je crois pas en un Dieu particulier. Enfin, je... je peux donner des exemples de choses que j'ai fait. Des gens qui croient au karma. Ah, au karma, des... je crois. Vous croyez au karma oui, oui, oui, mmh. l'idée. Enfin, Après, pas l'idée mmh. bouddhiste où euh, j'accumule euh, des bons points ou des mauvais points euh, pour, euh, mmh. pour, euh, par rapport au bouddhisme, etc. Mais euh, je crois que quand on commet des, euh, des mauvaises actions, qu'on a un mauvais comportement, ça se répercute euh, euh, court ou à long terme. Enfin, mmh. On peut parler de ça si vous voulez. Mais après, c'est peut-être pas le karma, c'est juste le... enfin, les relations humaines. Enfin, si, par exemple, si je suis agressive, il y a de fortes chances que la personne en face de moi le soit autant. Mais oui, vous pensez, euh... en fait, vous, vous pensez quel, serait, quel serait le mécanisme qui fait ça Est-ce que c'est une force de la nature Est-ce que c'est l'énergie je... que nous-mêmes... Oui, on... l'énergie qu'on dégage. Ouais. Et la sensibilité de, de, de la personne en face de soi. Quoi. Je veux dire, nous, comme on, tout passe par les émotions, et euh, je pense plus par le cœur que par la rationalité, on a tendance à... Enfin, mm -hmm. je sais pas, c'est un jeu de miroir. Je sais pas comment expliquer. Si oui. on rationalise, on va se dire « bon, la personne est en colère, je vais pas à prendre sa colère et à répondre de la même manière, parce qu'au contraire, je, mm -hmm. le dialogue va monter, monter, ça va finir par de la violence. » Alors que si je décide de rester calme, il y a des chances que lui aussi prenne en compte euh, ma sérénité. et euh, enfin, oui. Vous voyez. oui, je vois. Bonjour. Et puis, par exemple, s'il euh, y a quelqu'un, c'est un gros enfoiré, il est tout le temps de mauvaise humeur, etc., bah, à long terme, euh, tout le monde va agir pareil pour lui, mmh. et donc finalement c'est un peu c'est ça, mais on sans, sans euh, qu'il y ait rien de surnaturel qui rentre en jeu. Mmh. Mais euh, voilà, après le karma, euh, ouais le karma, je pense que effectivement euh, si on commet des choses graves, ça se répercute. Ou pas, hein, après comme euh, le karma, je pense c'est aussi l'idée de réincarnation. Donc euh, si c'est pas dans ma vie que je vais avoir les mauvaises, euh, les mauvais les, les, les mauvais résultats, ce sera dans une vie antérieure. Mais après moi je crois pas en rien. Est-ce euh, que ça serait possible de faire? Toujours Plein de choses mal et quand même être heureux, bah, je pense que oui. Enfin, si on parle de, si on parle de politique par exemple avec les, euh, les investisseurs euh, des grandes industries qui, par exemple, vont euh, pour l'huile de palme détruire des forêts, dégager des tribus, c'est quelque chose de mal et pourtant, eux ils gagnent de l'argent et ont plutôt une belle vie. Après, c'est comme ça, peut-être qu'effectivement, elle n'est pas si belle que ça. Je sais pas, je les connais pas personnellement. Est-ce euh... que ça serait justement un signe si ces gens-là font des choses qu'on peut penser mal mmh. et que finalement ça se répercute pas sur eux, est-ce que c'est pas un signe que le karma, c'est un truc qui marche pas Pas vraiment, en tout cas. Oui, on peut dire ça, mais comme je dis, je ne connais pas. Il faudrait vraiment trouver quelqu'un de... Enfin, il faudrait, euh, je ne sais pas, une étude sociologique où on prend quelqu'un d'horrible, horrible, horrible, et qui est heureux. Et euh, je ne peux pas vous dire. Je, je pas. Mais comment on pourrait tester après, je pense que c'est aussi, une... aussi sa vision du mal et du bien. Enfin, je sais pas comment expliquer. La discussion a tourné trop théorique. Pourquoi croit-elle que les choses mal se répercuteraient à long terme pensez que si quelqu'un, si quelqu'un fait des choses qu'on trouve mal, mais que lui, il trouve ça bien. Peut-être que c'est ce qui le rend heureux. Enfin, vous voyez si c'est mmh. sa conception de si lui, comme enfin. Il y a plein de, les cas des psychopathes ou des tueurs en série. En soi, eux-mêmes eux ne sont pas malheureux parce qu'ils ne considèrent pas que tuer quelqu'un ou de commettre des meurtres soit quelque chose de grave. Mm -hmm. Ils ont beau être en prison, etc. On, on, on, enfin, en tout cas, c'est la représentation qu'on donne d'eux dans les euh, séries policières. Et je pense que c'est sûrement vrai parce qu'ils étudient ça euh, avec des criminologues, etc. Et ils ne sont pas tristes, ils ne sont pas malheureux. Et pourtant, ils commettent des actes graves. Et s'ils si, si n'ont pas conscience, s'ils si ne ressentent pas, eux, que oui, ce qu'ils font ah, est si mal sont... Ouais, c'est vrai. Dans ces cas-là... Mm. Donc, enfin, ça, ne, ça ne serait pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Ça serait mm. quelque chose qu'on projette. Mais n'orient pas, bordel. Demande. S'ils ne ressentent pas que ce qu'ils font est mal, est-ce qu'ils auront des répercussions du haut karma C'était l'occasion de revenir à comment elles forment ces croyances. Mm. Que donc, quoi, en soi, ce serait qu'une idée de sensation. Si on n'a pas la sensation de faire mal, donc forcément, ça ne l'est pas. Enfin, je sais pas. Hum. Mm. Je ne sais pas. Bah Non, mais c'est intéressant de savoir comment on doit l'aborder, alors. Est-ce qu'il faut l'aborder si on... Au contraire, si on ne l'aborde pas avec le... Enfin, je ne sais pas. Non, c'est intéressant. Effectivement, si on ne ressent pas le mal, pour lui, c'est pas mal, et donc il est pas mal à haut. Enfin, si vous deviez mettre votre niveau de confiance, que quand on fait le mal, on reçoit du mal à long terme, et quand on fait le bien, on reçoit du bien à long terme, sur une échelle de 0 à 100, ou zéro, ça serait j'ai aucune certitude, j'ai que des questions, et 100%, ça serait je peux pas me tromper, je suis totalement. Euh... Mmh... Oh, je 70% de chance. Ouais, 70%. Quand on te promet quelque chose de mal, ça se répercute sur soi. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous découvriez pour faire baisser votre niveau de confiance dans cette croyance euh... Bah que j'encontre quelqu'un qui fait quelque chose de mal et qu'il n'ait pas les répercussions derrière. Enfin... Combien de temps, par exemple Pour changer d'avis En combien de temps faudrait que ça arrive Pour baisser votre confiance. Si c'est juste quelqu'un... Euh, quelqu'un pousse quelqu'un dans l'escalier, mais que finalement il a une bonne semaine. Et qu'il est très content dans la semaine et qu'encore il gagne une loterie, etc. Ouais. ouais, ça me la ferait redescendre, ouais. Rapidement, je pense. Et... Qu'est-ce qui pourrait faire monter votre niveau de confiance bah, dans enfin, bah, que j'apprenne que dans les mois à venir, il a eu, je sais pas, moi, une maladie grave, ou un décès dans sa famille, ou quelque chose de triste. Enfin... Est-ce que ça sera possible que ça soit une coïncidence Aussi. Euh, Quoique non, je ne crois pas vraiment en coïncidence. Vous ne croyez pas aux coïncidences pas... Enfin, je pense aux coin coïnc... enfin... Enfin, je sais, enfin, je sais pas si je crois vraiment en coïncidences ou euh, quand elles arrivent, on peut, on peut se dire c'est une coïncidence. Et quand ça passe, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais enfin, je dirais plutôt personnellement, dans ma vie, vous savez ce qu'on peut vivre, les expériences, les gens qu'on rencontre, ce genre de choses. Mm -hmm. Ce moment quand on va rencontrer la personne, vous dire c'est une coïncidence. Une... Si ça avait qu'on s'est bien entendu et qu'il s'est passé telle chose et qu'on a fait tel lien dans nos vies, les années passent, on se rend compte qu'au final, si on l'a rencontre à ce moment-là, c'est parce que soi-même on allait. Les... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais. Euh... Quand on prend du recul sur les relations qu'on a avec les gens ou tout ce qui arrive dans notre vie, on se rend compte que ce n'est pas... pas du hasard. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Mmh. Je ne trouve pas qu'il y ait du hasard quand on quitte une personne et qu'on en rencontre une autre, ou qu'on fait un choix de vie différent. Enfin, Je pense que tout s'emboîte. Je sais pas si. Si c'était du hasard, qu'est-ce qui... Qu qui aurait de différent et À quoi ça ressemblerait le hasard Oh là, le hasard euh, bah là, c'est du hasard, on se rencontre et pour moi c'est du pur hasard. Il n'y a pas, euh, euh, juste avant, quelqu'un m'a dit, euh, il fallait que... Enfin, tu... imaginez, ça a été pour moi pas du hasard si j'étais chez moi et que je ne voulais pas sortir et que ma mère m'a dit, mais si, sors, ça va te faire du bien. Ou, euh, ou euh, quelqu'un m'a dit, je t'attends pour boire un café et que je descende et que je vous rencontre. Là, je me serais dit, ah bah au final, c'est pas du hasard, c'est un cheminement parce que j'ai décidé de sortir et euh, un événement s'est mis... Fin, je ne sais pas comment vous expliquer. Là, ah, pour non. moi, c'est du pur hasard parce que là, je suis sortie comme ça et que je n'ai pas réfléchi et que ça s'est fait sur le, le nouveau. Et si, euh, hypothétiquement, dans 5 ans, ouais. vous vous souvenez de cette conversation <rire> et que vous vous rendez compte, ah oui, ça a changé ma vision sur telle ou telle chose, est-ce que là, vous vous direz, que, du coup, c'est pas du hasard Ouais, je pense, ouais. Je me dirais que c'est pas du hasard. Et si, si ça passe et qu'il n'y a rien qui s'enchaîne ouais, ouais, effectivement. Donc, dans ces cas, ouais. Dans ces cas-là, pour moi, le hasard, c'est une sorte de fluidité ou... Où... Je sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est possible que, en fait, ce soit du hasard, mais que rétrospectivement, on reconstruit sa mémoire de telle, de telle façon à donner du sens oui. à ce qui s'est passé C'est comme pour moi l'astrologie. Enfin, vous savez, quand on dit sur euh, le petit bilan de la semaine pour, le, pour un gémeau, pour un poisson, c'est oui. des, phra des... des phrases tellement, je trouve vague mais on a comme on est mmh. rationalise les événements on va se dire ah bah comme dans deux semaines c'est mon anniversaire cette rentrée d'argent là coïncide avec ça mmh. euh... c'est l'effet Barnum même ouais. des, des des phrases tellement vagues que de toute façon tout le monde se reconnaît dans la chose mmh. comme euh, oui euh, vous êtes un peu inquiet euh, mais ça va s'arranger oui on est toujours ouais, un peu inquiet d'un truc ça, et ça s'arrange toujours donc ouais, le hasard, enfin, si je crois pas au hasard, c'est parce qu'on peut emboîter. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Après, c'est moi qui est emboîte. Enfin, il les choses. Du coup Du coup, est-ce que est hasard... qu'il y a du hasard ou pas <rire> Comment est-ce qu'on pourrait tester s'il y a du hasard bah, En fait, on va dire que je crois plutôt au hasard des... Pour moi, il n'y a pas de hasard dans les relations. Enfin, c'est mon avis, hein, mais il n'y a pas de dans les relations humaines. Ah, je trouve que quand on, on rencontre telle ou telle personne ou euh, à tel moment ou, ou que ça va en faire qu'on va aller à, euh, je sais pas comment expliquer, mais oui, tout ce qui est relation humaine, je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Ça veut dire que là, par exemple, on est dans une relation. Il y a une ouais, relation non, humaine ouais. et donc bah, c'est pas, pas un mon... hasard. Ouais non. Bah, dans ces cas-là, c'est. En fait ce que je dis ça tient pas la route parce que je trouve qu'il n'y a pas de hasard dans les relations humaines qui me concernent mais après c'est un peu normal parce que forcément c'est des gens que j'ai décidé de rencontrer, de fréquenter, d'aller à telle ou telle chose, donc c'est contrôlé. Mm -hmm. mm. Donc, bah, je dirais qu'il y a plutôt du hasard en fait, c'est juste que je rationalise. Ouais. <rire> ben voilà. <rire> c'est ça. Mm. C'est tout ce que je fais. <rire> d'accord. C'était enregistré ou pas L'audio est enregistré parce qu'il enregistre tout le temps. Ah d'accord. Ok. Mais l'audio c'est pas grave. <rire> d'accord. C'est intéressant. Voilà, j'ai pas de grandes questions sur le, la religion, désolé <rire> Pas de grandes croyances à part ça, de choses qui.. Euh, importantes dans votre vie. Croyez hum, pas, je sais hum. pas, que les OGM sont dangereux, que les vaccins sont dangereux. Ah, euh, bah les OGM si. Les vaccins.. Euh, je ne suis pas contre l'idée, mais je pas. Vraiment, je ne me suis jamais intéressée pour pour avoir suivi des, euh, des rapports scientifiques ou de médecins, pour euh, être totalement clair. Euh, après, euh, oui, je crois qu'une bonne alimentation, ça peut aider, puisque je suis même végétarienne. Euh... On peut faire, le, on peut faire végé, euh, végétarisme. le végétarisme, et je peux filmer, je vous floute. pas de, de souci. Ça va être quoi, alors, sur mes croyances au végétarisme alors. Sur la, la souffrance animale